Alors Victor, rappelle-moi ce que tu voulais qu'on voit dans cette vidéo. Alexandre, j'aurais bien voulu savoir comment rendre mon diaporama un peu plus professionnel. S'il y avait des codes à respecter, ou si, euh, il fallait que je respecte une structure particulière. Puis euh, j'aurais bien voulu rajouter aussi des images, ou bien rendre mon diaporama plus, plus dynamique et mettre des transitions. Ok, super, bah je te propose de voir ça dans cette vidéo. Alors Victor, je vais te montrer un diapo qui va illustrer ce dont on va parler. Alors premièrement, on va parler de la durée de la présentation. Donc on dit qu'une présentation doit durer entre 15 et 20 minutes maximum. Elle peut durer moins de 15 minutes, par exemple 10 minutes, mais on doit rester autour des 15 minutes. Oui, un peu la manière d'un TEDx. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, on dit qu'une présentation doit se tenir sur 10 slides environ. Donc ça peut être un petit peu plus, à une ou deux près, ou un petit peu moins, mais ça doit généralement rester autour de 10 slides pour conserver cet équilibre. Okay, du coup, avec 20 minutes et 10 diapos, on doit tenir 2 minutes. Voilà, exactement. Pas plus de 2 minutes par diapo, idéalement. Et pour finir, il faut une à deux idées maximum par slide, mais idéalement il faut en conserver une, parce que comme je t'ai expliqué... Il vaut mieux pas mettre trop de texte sur chaque diapo. Très bien. Alors maintenant tu vas nous montrer via le logiciel PowerPoint ce que tu sais faire. Alors Alexandre, j'ai décidé de continuer à travailler sur le diapo qu'on avait réalisé un fois. Je pense que rajouter un logo ça serait une bonne idée. T'en penses quoi Ouais, alors en fait, insérer un logo, c'est une bonne chose à faire, tout simplement parce que ça va te permettre de rendre ta présentation plus professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Donc en fait, tu vas pouvoir insérer le logo de ton école ou de l'entreprise dans laquelle tu travailles, en fonction du contexte, en haut à droite de chaque diapositive. Ok, du coup maintenant, il faut que je rajoute mon logo. Mon logo, en fait, c'est une image. Du coup, je vais dans « Insertion », je clique sur « Image, je prends mon logo, je l'insère là malheureusement en fait mon logo il prend toute la place de, de ma diapositive du coup je le diminue et comme l'a dit Alexandre je le place en haut à droite de ma diapo maintenant en fait je veux que mon logo il apparaisse sur chacune de mes diapositives du coup ce que je fais c'est que je le prends je le copie je clique sur mon autre diapositive je fais utiliser le thème de destination ce qui me permet en fait de copier mon logo au même endroit sur chacune de mes diapos. De suite là si je voulais le faire ça indéfiniment je peux faire une nouvelle diapositive, plus il me garde le thème. Ce que je fais, c'est que je fais CTRL V et là, il réapparaît à chaque fois au même endroit. Alors maintenant que tu as inséré le logo, moi ce que je te conseille dans un premier temps, c'est d'insérer le numéro de la page, donc en bas à droite. C'est assez demandé par les enseignants, tu auras l'occasion de t'en rendre compte. Ils aiment bien que chaque diapositive soit numérotée dans l'ordre. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudrait que tu nous rajoutes le nom de la personne qui parle sur chaque diapositive. Parce que lorsqu'on organise un diapo à plusieurs, Généralement, chaque interlocuteur va parler sur une diapositive spécifique. Donc, il est préférable au préalable de mettre sur chaque diapositive le nom de la personne qui parle. Donc, maintenant, je te laisse nous montrer comment faire. Ok, donc ça, c'est simple. Là, on va encore une fois dans Insertion. On clique sur En tête-pied. Et là, on va pouvoir mettre à la fois le numéro de la diapositive et le pied de page. On clique sur ces deux petites cases. On va mettre un des noms des, des personnes qui parlent pendant la présentation. Là, par exemple, Alexandre. On fait Appliquer partout. Maintenant si là je veux changer un seul des noms, mettre par exemple sur la deuxième diapo que c'est moi qui la présente, je mets Victor. Et voilà comment on met le numéro d'une page et le nom de la personne qui présente la diapo. Alors Alexandre, maintenant là si je veux rajouter une zone de texte et une image qui accompagne le texte, je fais comment Ok, donc on va partir de la diapositive que tu nous as créée, donc ici on va rajouter un titre, donc on va par exemple mettre le thème de cette diapositive, par exemple « image et zone de texte ». Ok, donc ça c'est le titre de la diapo. Ensuite ici, donc on ne va pas avoir besoin de ce cadre préfet, donc on va tout simplement le supprimer. Comme tu nous as montré tout à l'heure, on va aller dans l'onglet « Insertion »,« image, Et donc on va insérer notre image, donc on a pris un graphique simple. On va ainsi réduire sa taille. Le mettre, bon voilà, on va à peu près le centrer. Une fois qu'on a inséré le graphique ici, on va pouvoir insérer notre zone de texte à côté, qui va permettre donc de commenter... Le graphique qu'on a inséré on va ensuite retourner dans l'onglet insertion zone de texte donc juste ici on va créer notre zone de texte au début peu importe la taille et on va pouvoir écrire dedans donc par exemple ceci est une zone de texte voilà alors après le texte qu'on aura inséré dedans on pourra modifier voilà la couleur la police peu importe mais bon pour l'instant on n'a pas besoin de ça nous ce qu'on veut c'est un texte classique maintenant qu'on a ça on va pouvoir donc le placer à côté de manière à ce que ce soit plus intéressant et on va d'abord quand même agrandir la taille, donc parce qu'on avait vu qu'il fallait que ce soit écrit au moins en police 30. Et on va centrer le tout. Ensuite, pour notre graphique, on va pouvoir régler la mise en forme de l'image. On va cliquer juste ici, donc c'est un onglet qui apparaît automatiquement. Et donc pour une image, on a vraiment énormément de possibilités. On peut par exemple donc, corriger, donc ajuster la netteté, la luminosité, le contraste. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'options. Ici, il n'y a pas vraiment besoin d'appliquer grand-chose. On va pouvoir aussi gérer la couleur, donc par exemple le mettre en noir et blanc, le mettre en transparent, régler la transparence. Ici, on va pouvoir en fait modifier le cadre. Donc encore dans notre exemple, c'est pas très intéressant, mais voilà, vous pouvez voir que ça peut se faire de cette manière. Ensuite, on peut aussi ajouter un effet à l'image, comme ici, mais généralement dans les présentations, on n'a pas besoin d'ajouter des effets de, de la sorte. Et on peut aussi rajouter une bordure. Alors dans notre cas, notre image n'a pas de bordure. Mais si par exemple on voulait lui créer un cadre blanc, on y avait juste à cliquer ici, et elle sera encadrée d'un cadre blanc. Et du coup, on rappelle aussi que tous les effets qu'on a montrés donc pour la, le contour, le remplissage de l'image, s'appliquent à la zone de texte en allant tout simplement dans Format et vous retrouvez exactement les mêmes fonctionnalités. Ok Alexandre, je crois que j'ai plutôt bien compris. Mais est-ce que tu sais comment bien structurer mon diaporama Pour bien structurer ton diaporama, je vais te donner quelques conseils. Mais avant tout, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu prépares ton diaporama Moi, du coup, ce que je fais, en fait, c'est que je prends une feuille de papier où je vais sur un Word et puis je note l'ensemble de mes idées. Je les organise, j'essaye de trouver en fait, quelles sont les parties importantes que je vais devoir traiter durant mon diapo. Ok alors c'est une très bonne idée de commencer au brouillon, comme ça tu vas pouvoir organiser tes idées au préalable et ensuite maintenant je vais te montrer la structure à adopter pour l'ensemble des présentations. Donc on va commencer par la première diapositive que tu dois présenter, celle qui contient le titre de ta présentation avec une image de fond et on n'oublie pas en haut à droite le logo de ton entreprise ou de ton école. Donc tu vas essayer de mettre le titre, en gros, au milieu pour le mettre en valeur. Et ensuite, l'image de fond, tu prends vraiment ce qui est en rapport avec ta présentation. Ensuite, la deuxième diapositive qui doit apparaître, c'est le plan de présentation. Il va généralement se présenter sous forme de puce et il va présenter, en fait, les différentes parties de ta présentation. Donc généralement, on commence par l'introduction. Ensuite, il y aura la première partie, la deuxième partie, puis la conclusion. Donc voilà, ça, ça va vraiment être le plan du contenu de ce que tu vas dire. Bon, ici, on n'a pas un grand intérêt à détailler le plan. Donc ensuite, ici, on va avoir l'introduction, on va avoir première partie, on va avoir la deuxième partie, sans oublier à chaque fois le nom de la personne qui parle en bas, le numéro de la diapositive et le logo, et ensuite la conclusion suivant le plan que tu as utilisé. Et ensuite, il vient la dernière diapositive en fait, où tu vas remercier l'auditoire de leur écoute. Cette diapositive est importante parce qu'elle permet d'exprimer la fin du diaporama. En fait, les enseignants vont souvent attendre qu'il y ait cette diapositive pour pouvoir poser des questions et commencer la deuxième partie de l'entretien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Et n'hésite pas à nous partager en commentaire des fonctionnalités que tu aimerais découvrir dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage, c'est vraiment très important pour nous.